Ça fait maintenant quelques temps que je souhaite partager un, un stage qui soit dont l'écriture fasse partie. Parce qu'au cours de ma vie, j'ai euh, déjà eu des tas de fois l'occasion d'écrire euh, pour m'aider à évoluer. Et ici, il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est euh, c'est de pouvoir participer à l'évolution de, de chaque personne que je rencontre dans ma vie à travers mon métier, à travers, à travers mon activité. Et c'est pour ça que j'ai créé ces week-ends qui se nomment Écriture Réussite où là, tu vas pouvoir entreprendre de manière concrète qui tu es en tant qu'être humain. Donc ça va durer deux jours, samedi 23 et dimanche 24 novembre de mémoire où tu vas m'apporter une ou plusieurs problématiques, questions, doutes que tu aurais en tant qu'être humain, que ça, concerne, que ça concerne le côté familial, euh, professionnel, intime, personnel, le côté énergétique, ou quelle que soit la problématique, la question, les doutes que tu vas m'apporter, je vais t'aider petit à petit en posant des questions à tout le groupe, et... Euh, à toi bah, je vais t'aider déjà à prendre conscience de qui tu es prendre conscience de tes fonctionnements qui ont créé ta problématique exactement à l'image euh, du webinaire que je fais tous les mercredis soirs. petit à petit on va rentrer dans quel est ton pouvoir créateur quelles sont les solutions que toi tu pourrais euh, que toi tu pourrais entreprendre pour à la fois te libérer des conditionnements, des croyances, du des site croyances qui t'emprisonne, te, qui et à la fois acter ce qui te fait réellement vibrer. Donc, petit à petit, grâce à ce processus d'écriture que je vais te faire faire, grâce au partage que je vais euh, initier entre les personnes, chacun d'entre vous allez pouvoir prendre conscience de vos limites, de vos ressources, de qui vous êtes en tant qu'être humain, euh, qu'elles sont tes vrais besoins, quel est, quel est quel est vraiment ton pouvoir créateur et comment tu peux le mettre en forme de manière concrète à travers des actions que tu vas pouvoir mettre en place la semaine suivante, le mois suivant. C'est un week-end orienté coaching, mais j'aime pas trop ce mot parce que c'est coaching, ça veut simplement dire entreprendre qui je suis, ça veut simplement dire reconnecter mon pouvoir et ne pas hésiter à le mettre en place concrètement, à montrer qui je suis au monde entier. Et je vais t'accompagner réellement pas à pas à la réalisation de tes objectifs et surtout à leur ajustement selon qui tu es, tes spécificités, tes ressources. Si tu sens que ça vibre avec toi, si tu sens que mes mots ce qu'il y a derrière mes mots, l'énergie que j'essaye de transmettre Lorsque je te parle à toi, si tu sens que ça te correspond, si tu sens que tu pourrais entreprendre de nouvelles choses dans ta vie, si tu sens que peut-être tu n'arrives pas à passer à l'action, si tu sens que tu as besoin de quelqu'un qui t'accompagne pour avoir de la clarté d'esprit sur qui tu es et avoir de la clarté d'esprit sur quelles sont les prochaines actions à mettre en place dans ta vie, je t'invite à... Déjà, allez voir la description de cette vidéo-là ou de me contacter. Il y aura toutes les informations dans la description de la vidéo et à t'inscrire si tu sens que tu peux vraiment euh, créer un nouveau paradigme, reconnecter à ton pouvoir personnel. Voilà. J'en ai fini avec, euh, avec la description de, de ce week-end que j'ai hâte, que j'ai vraiment hâte pour moi-même déjà. De, euh, de faire je te laisse avec tout ça je te souhaite euh, une très bonne soirée et je te dis à très bientôt, salut